d'ici euh, jeudi 26 décembre. Donc, soyez à l'affût. Euh, J'ai décidé de vous préparer une vidéo à part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 très clairement et il l'apprécie. Votre créativité sera au beau fixe et vous serez le centre de gravité de votre entourage grâce au magnétisme personnel qui vous habitera. Des moments très excitants pourraient se présenter soudain et vous en profiterez beaucoup. Il pourrait s'agir d'opportunités de divertissement ou de rencontres intimes, amoureuses ou simplement amicales desquelles vous tirez beaucoup de plaisir. Profitez-en. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Capricorne, votre sixième maison. Vous aurez l'opportunité de faire des changements au niveau quotidien et vos tâches quotidiennes, qui pourraient beaucoup vous faciliter la vie ainsi que l'exécution rapide et efficace de vos tâches. Mais aussi, vous aurez une détermination solide et une persévérance qui impressionne tout votre entourage. Prenez soin de votre bien-être par contre et prenez des pauses de temps en temps. Ne vous épuisez pas trop. Samedi et dimanche ainsi que lundi AM pour le Québec et samedi dimanche ainsi que lundi presque toute la journée pour l'Europe la lune sera dans le verso, votre septième maison. Vous pourriez avoir des fluctuations d'humeur. Des fois, vous serez optimiste et ouvert à échanger avec les autres, mais d'autres fois, vous auriez envie de vous retirer et vous isoler. Dimanche, vous pourriez sentir un peu de frustration qui pourrait vous pousser à vexer ou blesser quelqu'un. Soyez attentif aux réactions impulsives. Aussi, Soyez attentifs au volant et dans la cuisine. Des coupures et des brûlures pourraient être fréquentes. C'est tout ce que j'ai pour vous, cher Lyon. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez. Merci à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.